L'ASTM, c'est sûr, c'est un, un gros projet. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que chaque point qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle, mais on voulait aussi faire un aperçu euh, pour pouvoir creuser après si, si besoin. Alors, on va parler du contexte du projet, gestion de projet, l'intégration avec les systèmes de l'ASTM. On va faire un focus aussi au niveau du mobile, les tests utilisateurs, tests automatisés, infrastructure, euh, contribution, gestion du changement. Donc, c'est énormément de choses à couvrir. En 45 minutes, on va essayer d'aller euh, relativement vite, mais, euh, et aussi de garder une, un bon espace pour une période de questions à la fin. Mettre les choses en contexte euh, par rapport à la STM, c'est sûr, c'est rare que, comme entreprise, on, on a la chance, de sur un, la chance de travailler sur un site qui a euh, 16 ans d'existence, donc qui a été développé en 1996 97 et euh, dont 90% des utilisateurs euh, sont satisfaits, ou étaient satisfaits du site à l'époque où le, le sondage a été fait, avant qu'il y ait une migration. Donc, euh, c'est un contexte où... Euh, pour la STM, les outils, euh, bien sûr, que ce soit mobile ou que ce soit web, sont très très importants pour donner euh, un statut sur l'état du, euh, du service, et informer les usagers en tout temps. Donc, pour nous, le challenge était de, de, mettre, en, de mettre en ligne un site qui allait, euh, qui allait donc supporter une lourde charge et qui allait informer les utilisateurs sans trop baisser le taux de satisfaction une fois la mise en ligne. Alors, c'est un peu le, la tangente qu'on veut prendre pour la pr présentation d'aujourd'hui. Euh, Rapidement, donner, un, donner une idée du contexte de l'open source à la STM. Donc, euh, la STM a créé, euh, de ce que je cherche, ce qui était le premier projet open source sur le web, qui était un bloc euh, WordPress, qui était un mouvement collectif. En 2009, elle a entrepris de, de faire des démarches pour choisir un outil pour remplacer ces sites web existants. Donc, que ce soit de l'open source ou euh, des, des solutions propriétaires, c'est Drupal qui a été sélectionné s'en euh, essuie un appel d'offres et, euh, et plusieurs, plusieurs étapes. Mais maintenant, en 2013, on peut dire que l'open source fait partie des outils euh, à l'ISTM. C'est une partie intégrante des outils qui sont utilisés. Euh, donc, on parle de Drupal, Nuxio, LifeRay, d'autres outils qui font partie du mix open source euh, à la STM. Pour le projet STM.info, c'est un projet qui a commencé à la mi-2012, qui a duré euh, environ un an et qui a été mis en production au début de l'été euh, 2013. Créé en 1996, le site Web de la Société de transport de Montréal comblait encore ses utilisateurs. Mais entre nous, tous azimuts avaient fait son temps. Repenser le site pour préparer le futur était un beau défi, car ce n'est pas tous les jours qu'on s'attaque à un tel monument avec un taux de satisfaction à plus de 90 Il fallait répondre aux attentes élevées des usagers de la STM en adoptant une approche centrée sur l'utilisateur et développer une plateforme qui comble leurs besoins. Mais aussi, s'assurer que le design et l'architecture du site s'adaptent aux différentes technologies, tout cela en respectant les normes d'accessibilité les plus strictes pour offrir le site à la plus vaste clientèle possible. Et pour bien cibler les besoins des utilisateurs, ces derniers ont même été invités à dessiner leur page d'accueil idéale, dans laquelle revenait, 8 fois sur 10, la carte du réseau de transport. Ce n'est donc pas un hasard que la carte est au centre de STM.info. OpenStreetMap et sa technologie ouverte s'est donc imposée. Le mandat de dessiner une nouvelle carte, totalement pensée pour la STM, est revenu à une entreprise québécoise spécialisée en cartographie Web. Les usagers de la STM sont constamment en déplacement. On a donc conçu une application Web mobile, accessible de n'importe quel téléphone intelligent, qui gardait les éléments centraux du site Web, mais avec une expérience adaptée à chaque plateforme. Pour un transfert en douceur, le site est passé par deux phases de tests impliquant des dizaines de milliers d'utilisateurs. Cela a évité toute panne de services Web et permis aux utilisateurs de se familiariser à leur nouvel environnement. Pour preuve de réussite, les réseaux sociaux ont répondu très favorablement. Le taux de rebond est passé de 40 à 30 le nombre de pages par visite et la durée des visites ont tous deux doublé et surtout, l'utilisation du planificateur de trajet a augmenté de 50 Et ce n'est que le début. Dans les prochaines années, les Montréalais auront accès à une foule de nouveaux services en ligne qui faciliteront leur déplacement jour après jour. stm.info Alors, comment on fait pour faire un, un site Web euh, ou un service, en fait, je devrais dire de cette envergure-là, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui nous ont guidés, mais je vais présenter quatre points ou trois points vraiment principaux, qui nous ont, trois flèches de philosophies qui nous ont guidés dans le, dans le processus. Premièrement, c'est de regarder STM.info comme un service et non pas comme un site Web. Euh, vous allez voir, on va en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment important dans, dans, le, dans le mindset du projet de considérer que ce n'est pas juste une page statique, mais c'est un, un ensemble de données en temps réel qui vont être accessibles par les utilisateurs sur le Web, mais aussi par d'autres euh, applications et d'autres développeurs éventuellement. Euh, bien sûr, comme les déplacements sont accessibles, le site Web devait être accessible, donc ça a été centré euh, dans toutes nos démarches. Le site Web répond aux normes d'accessibilité euh, niveau AA. Euh, tout au long du projet, on a placé l'utilisateur au centre, donc ça veut dire au niveau de l'ergonomie, du design des tests, on va parler des tests un peu plus tard, euh, portion très importante de ce qu'on a fait. Et toutes les solutions qu'on mettait en place devaient être, euh, être évaluées en fonction de leur stabilité, évolutivité et performance. Je vais parler rapidement de la gestion de projet. Euh, je pense que c'est important dans un, dans un projet qui a compté à peu près au pic environ 12 personnes euh, qui étaient impliquées à temps plein, euh, soit de TP1, du client ou de, de partenaires externes. Alors, c'est un... Euh, oh, je suis désolé, le contraste l'écran est, est pas super, mais imaginez-vous que c'est l'agence euh, chez nous. Euh, il y a deux ans et demi, on a commencé une transition vers l'Agile. Donc, avant qu'on commence euh, le projet de l'ASM, on avait trois équipes qui étaient en place, trois équipes multidisciplinaires. Quand le projet de l'ASM est, est arrivé, on a mis une quatrième équipe en place, et comme je disais, qui comptait jusqu'à 12 personnes euh, à temps plein euh, au pic du projet. Euh, C'était vraiment important. Les clients avaient la clé, euh, ont toujours la clé de, de l'agence, pouvaient venir à toutes les rencontres quand ils voulaient. Souvent, quand on regarde un projet, les, notre perception du projet change selon qui on est. Et je pense que c'est encore pire quand on est dans un mode qui est, qui est plus en cascade en gestion de projet. Le client a une idée de ce qu'il veut. Euh, le chargé de compte va, va prendre cette idée-là l'expliquer à l'équipe à l'interne. Un ergonome va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, mais va rajouter certaines couches de, de complexité ou d'ergonomie, de, euh, de UX. Le designer va vouloir rendre ça beau, donc euh, ça devient un petit peu, un petit peu différent. Pour les développeurs, ben, c'est peut-être un, peu euh, un petit peu plus séquentiel. Mais finalement, ce que l'utilisateur voulait, ben, c'est peut-être ça. Alors, je pense que c'est important, à chaque fois, on, on, on est revenu à ce que l'utilisateur voulait. Donc, chaque décision, cest de se dire qu'est-ce que l'utilisateur veut, qu'est-ce qui est important, c'est ça qu'on va mettre en priorité dans les, dans les, dé les développements qu'on va faire. Euh, travailler en équipe multidisciplinaire, ben, c'est sûr, ça encourage la discussion. Ça implique des gens qui, normalement, seraient impliqués plus tard dans le processus. Donc, un développeur dans un développement en cascade serait impliqué euh, trois mois plus tard est impliqué dès le début du processus. Ça crée de l'autonomie, du ownership. Ça diminue l'ego. Euh, les divas ont peu de place dans une équipe multidisciplinaire. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher. Et bien sûr, ça a une dimension sociale qui est plus grande, qui va amener justement à placer l'utilisateur au centre des préoccupations de ce qu'on fait. Dans le cas de la STM... Bon, bien sûr, dans le cadre, de, si vous connaissez un petit peu une méthode agile, ça va, paraître, euh, ça va paraître normal, mais dans le cadre de l'SM, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a suivi euh, au pied de la lettre. Chaque, euh, on avait des cycles de deux semaines qui étaient, qui étaient en place. On planifiait chaque cycle de deux semaines au début de la semaine. À la fin du cycle de deux semaines, on faisait une démo avec le client de ce qui s'était passé. Et euh, Chaque matin, un meeting debout, donc euh, rapide, et une démo d'agence. Donc ça, c'est plus quelque chose qui est propre à Répe1, où on présente les autres projets euh, de toutes les équipes de l'agence. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo de notre cliente Nicole qui nous parle du, euh, du processus. Euh, L'aspect plus difficile à gérer en tant que représentante d'une entreprise qui est quand même euh, assez grande, c'est que ça laisse peu de temps pour euh, la rétroaction à l'interne. Donc, euh, il y a beaucoup de gens impliqués euh, à la STM euh, qui ont un intérêt dans chacune des, des sections développées au niveau du web. Puis, euh, ben ça, pour consulter tous ces gens-là, pour les amener au même niveau où on est, ça va vite en Agile, ça va vite, puis euh, à un moment donné, euh, ça nous bouscule un petit peu. Donc ça, ça serait peut-être l'aspect qui est un peu plus difficile à gérer et qui l'est de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance dans le, dans le projet, parce qu'à l'interne, on apprend aussi. On apprend à, à travailler dans cet environnement-là, puis euh, en fait, on apprécie beaucoup. Les avantages sont plus grands que les inconvénients. <rire> C'est des entrevues qu'on avait conduites il y a à peu près un an, donc ça fait déjà, ça fait déjà un bout de temps qu'on avait, qu avait fait ces entrevues-là dans le cadre d'une conférence sur la créativité agile qu'on avait donnée. Alors je pense qu'un an plus tard, déjà on était à neuf mois dans le projet, on, on s'est rendu compte que, que ce qu'on appelait nos MOSS, c'était vraiment quelque chose qui a été payant dans le cadre du projet. Donc les mosses pour nous dans ce projet-là et à l'agence, des équipes multidisciplinaires, un espace de travail qui est propice, un rythme d'agence qui est constant. Donc quand on dit que ça prend du rythme, c'est important de, de, de garder ce rythme-là et de l'encourager. Et puis, de voir, euh, bien sûr, les, les produits comme étant la, la, la chose la plus importante plutôt que les plans. Donc, on va favoriser la production de codes réels, de code fonctionnel plutôt que la production euh, d'analyses et de documents euh, d'ergonomie, de etc. J'ai passé la parole à Albert pour parler de comment on intègre tout ça avec les systèmes de la STM. Alors, merci, Nico. Euh, donc, un projet, en fait, qui euh, existe depuis une quinzaine d'années et plus. Il y a un certain, un certain héritage technologique qu'on ne peut pas ignorer, avec lequel il faut travailler. Et euh, ça, c'était très clair dès le départ. Euh, notamment... Si euh, on va aller au prochain slide, notamment, on avait plusieurs systèmes externes ou API qui avaient été développés à des moments différents par des euh, par des organismes externes, parfois donc par différentes équipes, et il fallait que le site Drupal puisse prendre cette information-là et l'afficher de façon unifiée à l'utilisateur. Alors très tôt dans le projet, euh, si on passe au prochain slide, on a décidé de euh, de pas faire ce travail-là dans Drupal même pour deux raisons principales. Premièrement, euh, la technologie qu'on a utilisée, donc euh, la technologie Rails, était mieux adaptée à ce genre de, de travail-là, de, euh, de fournir rapidement de l'information brute et non des pages. On sait que Drupal 7, ceux qui sont développeurs ici le savent, Drupal 7 est conçu pour... Euh, pour servir des pages web et non de l'information brute. Avec Drupal 8, c'est différent, mais on, est, on a fait le site en Drupal 7, donc il y avait cette limitation-là. Mais encore plus important que ça, Nico, on a parlé tout à l'heure, on a toujours conçu le site comme étant une série de services web et non un site euh, Drupal. Donc, le site Drupal devient une partie de l'écosystème et on peut s'imaginer si, si euh, ce qu'on a développé là dure un autre 15 ans que très bientôt, ces données-là qui sont disponibles à travers l'API vont pouvoir être utilisées par des, des tiers-parties de toutes sortes de façons. Donc, c'est vraiment une approche qui est très moderne, je trouve, qu'on a, qu a, qu a, qu a décidé de prendre dès le début. Alors, les avantages de cette approche-là ont, ont été vite apparents. Euh, donc, euh, bien sûr, on, a, on avait des sous-équipes qui travaillaient sur des parties plus petites du projet, donc l'API d'une part et le site Drupal de l'autre. Donc, l'impératif d'une bonne communication c'est euh, imposé dès le départ. On a été obligé de mettre en place des bonnes documentations pour l'API, euh, des tests de l'API, etc. Donc, ça, c'était très positif pour le projet. Euh, on a été obligés d'utiliser aussi des, des bonnes pratiques, dont les objets bidons, c'est-à-dire les mock objects ou la simulation de communication avec des API externes, ce qui nous a permis de rendre les tests beaucoup plus, plus efficaces. Donc, ce qu'on teste, en fait, c'est seulement la partie du système qu'on change et puis on simule la, la, la communication avec les autres euh, systèmes, plutôt que de tester l'ensemble euh, comme une espèce de, de monolithe à chaque fois. Euh, donc, on va passer… Je, en fait, justement… En parlant de ça, ça nous amène à la prochaine étape, Nico va parler du site mobile, mais le, le fait d'avoir, dès le début du projet, conçu des informations à travers une API clairement identifiée, clairement documentée, nous a permis d'utiliser ces informations-là à l'extérieur du site Drupal, puis de, de pouvoir faire un site mobile euh, très léger, comme Nico va vous le dire. Bon, tous ceux qui travaillent avec, euh, avec des clients qui sont sur le web, je pense que vous remarquez que si on retourne il y a un an, il y a deux ans, vous voyez qu'il y avait un, un, entre 5 et 15 de trafic mobile. Cette année, c'est peut-être entre 20 et 30 Puis l'année prochaine, on ne sait pas où ça va être. Imaginez-vous si vous êtes la société de transport de Montréal où tous vos usagers sont en déplacement, le pourcentage que ça peut devenir. Alors, c'est sûr que le site mobile devenait quelque chose qui était important. est important. C'est aussi quelque chose qui va devenir de plus en plus important euh, au fil des années. Alors, quand on, a, quand on a regardé le projet, bien, c'est sûr, les objectifs, c'était de maximiser, euh, la, de faciliter de se rendre du point A au point B en déplacement, donc, sur un cellulaire et de pouvoir voir l'état du service en tout temps. Donc, pour le, le, le design mobile, je dirais, on va en parler, mais ça a touché tous les aspects du projet « ergonomie, design, programmation ». On voulait garder un design et une expérience qui était cohérente, donc sur le desktop, sur le mobile, sur des tablettes, et puis créer une, so une solution qui allait voir évoluer avec les changements technologiques. Donc, le mobile, ça bouge encore plus vite que les desktops, il faut être à la fine de pointe. On va parler de comment technologiquement on a pu, euh, on a pu faire ça. Euh, qui qui d'entre vous a déjà visité le site de l'ASTM, le desktop? Bon, l'application la, la, web mobile, l'application native, qui l'a installé sur son cellulaire? OK. OK. Euh, je, je pense que c'est important de faire la différence parce que ça fait une couple de fois que je donne la présentation puis on me fait le point que c'est pas clair. Donc, il y a un site web adaptatif pour la STM qui est à stm Tout le site web a été développé sur une grille adaptative. Est-ce que des gens connaissent pas c'est quoi un design adaptatif ici? C'est bon. Il y a une application web qui, euh, qui s'occupe principalement euh, des fonctions de déplacement. Donc, se rentres du point A au point B. Et il y a une application des applications natives, Android et iPhone si je ne me trompe pas, qui sont, euh, qui sont disponibles dans les stores respectifs. Notre mandat à nous, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est un mandat externe, donc c'est pas de ça que j'ai parlé aujourd'hui. <coughs> la solution qu'on a proposée, en fait, dès le début du projet, le projet a été conçu de façon adap adaptative. Donc la grille en UX, en design, tout a été fait de façon adaptative, mais plus tard dans le projet, on s'est posé la question, à peu près 80% du projet, comment on fait pour, euh, pour optimiser les thèmes de déplacement, donc ce qu'on qu utilise sur, sur l'écran, si vous êtes familier avec le, la version desktop, pour mettre votre adresse, donc par exemple, je pars du 14 e cette année, puis je m'en vais au stade olympique. Il fallait euh, que ça soit optimisé pour le plus d'appareils intelligents possible, et on avait décidé de mettre à profit les API qu'on avait développés en Ruby on Rails et le CMS actuel qui était, qui était Drupal. Et on devait aussi rendre la carte disponible sur les appareils intelligents, ce qui peut sembler facile, mais qui n'est pas nécessairement une, une tâche aisée quand, quand on compte le nombre... Euh, le, nombre, le, le grand nombre d'appareils qui existent, puis les, bon, ce, qui est, ce qui est complexe au niveau de l'interface client là, pour, euh, pour naviguer sur une carte. Alors, ce qui, ce qui a donné, c'est lisible, oui. Donc, le site web stm.info, qui est dans des années qui est accessible par les desktops et en fait par tous les appareils, donc tablettes et mobiles, pour tout ce qui est le contenu. À notre gauche, on a le, le volet adaptatif, donc pour les termes de déplacement, qui est accessible d'un desktop et d'une un, tablette. Et à notre droite, l'application web mobile qui est accessible à partir des téléphones intelligents. Donc tout ça, ça se, re, ça se retrouve quand on parle de la zone informationnelle dans le site adaptatif. Au niveau design, j'en parlais, on a, on a conçu la grille du site de façon adaptative, donc en colonne qui allait pouvoir être facilement redimensionnée par la suite dès le début du projet. Par la suite, par contre, il fallait mettre une couche pour le volet applicatif qui n'était pas juste de redimensionner mais qui était de créer des interfaces qui étaient tactiles. Donc on va chercher des plus gros boutons, on va mettre des fonctions qui sont importantes au centre du, de, de, de l'expérience. Euh, des menus qui sont mobiles, mettre les, les, alertes, euh, les alertes au niveau du service en rouge, donc de façon évidente, et euh, mettre la carte. Alors ce que, bon, pourquoi on a fait ça, donc euh, Albert parlait du, de la Ruby on Rails. Si, on, si vous allez sur le site de leur STM, donc le site desktop, puis que vous mettez une adresse de départ, d'arrivée, il y a beaucoup de, beaucoup de JavaScript, beaucoup d'Ajax, mais tout se passe dans une même page sans quatre Page Reload. On s'est rendu compte que ce n'était vraiment juste pas possible de faire ça sur un mobile. Alors sur le mobile, on a dû revoir l'expérience le, utilisateur pour que ce soit une, une expérience qui est plus, euh, plus horizontale. Donc par exemple, euh, je décide de choisir itinéraire, je vais aller dans l'autobus, je, je choisis mon autobus, je vais choisir mon arrêt j'ai mes prochains passages et je peux aller voir ma carte. Donc, c'est une expérience qui demande des pages reload à chaque fois. Pour optimiser le temps de chargement, puis pour s'assurer qu'on a une expérience qui est vraiment intéressante, on n'a pas utilisé Drupal du tout pour cette section-là, on est allé se connecter directement sur les API Ruby on Rails et on a utilisé Ruby on Rails pour faire euh, l'affichage et la programmation de toutes ces sections-là. Ce que ça a donné, c'est vraiment deux infrastructures qui sont, euh, qui sont séparées, mais qui communiquent entre elles. Donc à notre gauche le site stm.info pour les tablettes et pour les, euh, les desktops et à ma droite le site euh, M.sem.info. La redirection se passe au niveau du, euh, du proxy du répartiteur de charge. Donc en cas de panne de l'environnement principal desktop, ça n'affecte pas l'environnement mobile. Les avantages, ça crée un client web qui était très, très léger, donc très rapide à utiliser. Si vous l utilisez l'application, vous allez voir, ça répond vite. Euh, la tolérance sur un mobile l'utilisateur est, est très, très faible. On n'attendra pas quatre euh, secondes avant de passer au prochain écran. On n'a pas besoin de faire de changement à l'infrastructure. Euh, ça a accéléré le, le développement. Et euh, ben, bien sûr, on a pu, euh, pu répondre aux, aux besoins des utilisateurs en déplacement. Bon, un projet comme ça, c'est sûr qu'on ne veut pas le mettre en ligne puis pas avoir testé. Euh, pour nous, c'est un projet qui a demandé beaucoup de, beaucoup de collaboration de la part de partenaires externes pour valider certains, certains points puis beaucoup de tests au niveau de l'utilisateur. Albert va parler plus tard des tests automatisés. Donc, dans le... Dans le bon, bien sûr, l'optique de garder l'utilisateur au centre, dès le début, on a fait ce qu'on appelle un tri de cartes. Et on a fait des tests pour demander aux utilisateurs comment ils voyaient la, la structure du projet, l'architecture du projet et les écrans. Il y a eu des tests utilisateurs sur les maquettes fonctionnelles, donc avant la programmation, qui ont été faites par Ucentric, qui est un partenaire. On a fait des focus groups sur le design, donc pour aller, euh, aller poler l'opinion des utilisateurs sur euh, les couleurs, sur le, le design, les, les visuels qui ont été utilisés dans le site. Il y a eu des tests utilisateurs sur la version programmée alpha qui ont été faits. Par la suite, c'est là que ça devient un petit peu plus concret, on a fait un bêta sur euh, 2 à 3 000 employés, si je ne me trompe pas, euh, de l'ASM qui avait accès au site de façon privilégiée. Par la suite, on fait un bêta sur le panel client, donc ça c'est 8 000 utilisateurs, 6 000 utilisateurs, euh, désolé, donc 6 000 utilisateurs qui ont été invités à venir tester le site de l'ASM, donc on parle d'utilisateurs qui sont déjà inscrits au panel client, donc c'est des gens qui sont sondés de façon régulière sur l'expérience STM. Il y a eu des tests d'accessibilité, je présente celui-là, mais il y en a eu à, à différentes entreprises pour justement tester le site avec des personnes qui avaient des handicaps spécifiques pour amener une certification qui a été obtenue par la suite. Ah, J'ai oublié quelque chose. Oui, c'est vrai, à, à ce moment-là, ça, ça a été vraiment le fun. On était dans le métro euh, avec les gens de la STEM. donc tous les gens qui travaillaient sur le, sur le projet, programmeurs, euh, designers, ont été invités à aller présenter le site aux clients dans le métro avec des bornes interactives avec les gens de la STM. Donc, on a vraiment pu sonder l'opinion en temps réel des gens, puis avoir leur feedback à froid d'un utilisateur qui utilise la première fois l'application desktop. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Puis finalement, tout ça s'est vers un bêta public où les gens étaient redirigés euh, au début, mettons, 10 des visites étaient dirigées vers le nouveau site, 90 vers l'ancien, jusqu'à 50 jusqu'au moment où finalement on a décidé de mettre le, le site en ligne. Donc, une mise en ligne qui a été, selon moi, un succès. Parfait. Donc, euh, on, on voit que c'est un système assez complexe qui, qui est passé par plusieurs phases de test. Dans toutes ces phases de test-là, il y a eu vraiment très peu de, de bugs ou de régressions majeures. C'est parce que dès le départ du projet en amont, euh, avant même de commencer le codage, on a pensé à une stratégie de test automatisé et on a surtout investi le temps nécessaire. Donc, euh, tout le monde était, euh, était d'accord avec cette approche-là, TP1, le client, Également, donc, euh, ce temps-là, bien sûr, les dividendes que ça a payé par la suite, c'était un site avec très peu de bugs, puis très, une maintenance réduite de beaucoup. Donc, le premier défi que, euh, auquel je me suis buté en arrivant euh, chez TP1, c'était de travailler sur ce projet-là, c'était le test des pages en JavaScript, parce que, Drupal est super bon et a un, un, un module intégré, Simple Test, qui teste très bien des requêtes serveurs et ce que le serveur retourne. Ça se fait vraiment bien et puis j'étais habitué de travailler avec ça. JavaScript, c'est pas encore au point, il y a des outils, mais c'est n'est pas encore tout à fait standardisé. Donc on a, dès le départ, décidé de mettre en place un outil qui s'appelle BeHat qui nous permet d'écrire dans un langage naturel, en français, ce qu'on veut que le site fasse, et puis de le tester après. Je vais faire une petite démo dans quelques minutes. La deuxième difficulté, c'était de tester les différentes plateformes disponibles. Donc, Explorer, on ne pouvait pas ignorer Explorer dès le début, il fallait que ça rentre dans notre, dans notre workflow de test aussi, ainsi que les, les différentes plateformes mobiles. Le deuxième défi des tests, très souvent, si on, on regarde des, des projets qui utilisent des tests, ce sont souvent les développeurs qui vont mettre en place les tests selon ce qu'ils ont compris de ce que le client veut. Et en fait, leur code fonctionne selon leurs tests, mais le client est souvent pas satisfait parce que le, le, le développeur a mal compris ce que le client voulait dès le départ. C'est vraiment un problème de communication plutôt qu'un problème technique. Donc, l'outil BIHAT que je vais vous montrer règle en partie ce problème-là. En utilisant, donc, en fait, Nico parlait de, de, de, de nos rencontres bi-hebdomadaires. Donc, on se rencontrait à chaque début de période et puis on, dé, on définissait avec le client qu'est-ce qui était à faire. Donc, pour mon rôle, c'était de faire des exemples avec ça, des exemples concrets, mais dans un langage naturel, comme par exemple celui-ci. Alors, cet exemple-là, c'était une tâche qui nous était assignée. Alors, on voit que la tâche, c'est « je veux être en mesure de minimiser les correspondances dans mon itinéraire ». Donc, on explique un exemple concret. Donc, dans ce cas-ci, je, je pars du métro Côte-Sainte-Catherine au métro Jean-Talon, et puis je m'attends à ce que euh, j'ai un transfert à faire, donc, sur la ligne bleue. Et si je clique sur « minimiser les correspondances », mais là, je vais passer tout droit de, de, de Snowden, je vais, pas, je vais aller directement euh, à, au métro Jean-Talon, même si c'est un peu plus long. Donc, c'est un exemple, c'est un peu technique, mais c'est suffisamment peu technique pour être compris par n'importe qui dans l'équipe dans et de servir de langage commun entre les développeurs, les designers, les ergonomes et le client. Je veux juste, en, en bleu, vous voyez en bas un exemple de. Bien sûr, il y a du code derrière ça. Ça, ça a pris du temps à, à. Ça a pris du temps à coder. Donc, caché du client et caché de l'équipe, on voit le code qui euh, dans, dans le code de par exemple, je veux voir. Je vois sur la carte la ligne verte mise en évidence. On écrit ça en français, mais le code derrière, ça va être quelque chose comme ça qui est incompréhensible par des personnes autres que des développeurs. Donc, une fois qu'on roule ce test-là en Behat, je vais. Euh Vas-y, Nico, tu fais « juste play », je pense. Okay. Donc, je vais, lancer mon, euh, je vais lancer en ligne de commande le test. Et puis, mon, mon testeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer dans ce cas-ci Firefox. Il peut faire aussi avec, euh, avec Chrome, avec Internet Explorer. Et puis, il va passer par les différentes étapes. Donc, dans ce cas-ci, on voit en vert les étapes à droite. Je suis sur la page d'accueil, je cherche le premier itinéraire. Et là, en fait, on voit que toutes les étapes sont en vert. Et le test est fini en à peu près euh, quelques secondes on avait, je pense, à peu près une cinquantaine de ce genre de tests-là qui étaient roulés à chaque fois qu'on faisait un déploiement chez le client. Et oui, il y en avait des bugs, les, les développeurs ne sont pas parfaits. Des fois, on faisait un, un changement, une place, ça affectait, ça faisait un problème ailleurs. Mais on, on le réalisait à l'intérieur de l'agence, ce n'était pas le client qui s'en rendait compte dans la grosse majorité des, des cas. Donc, euh, alors, quelques défis rapidement. Je, ça, je vais en parler un peu, je donne une, je donne une présentation à deux heures plus technique là-dessus, mais si on veut tester ces choses-là, puis on communique avec des API euh, existants, on ne veut pas faire un load supplémentaire sur ces API-là, donc il faut absolument les simuler. Puis ça, c'est une, une grande partie de notre travail. On a d'ailleurs contribué un module euh, à la communauté qui s'appelle « mockable » pour des objets bidons ou des « mock objects » ou des objets simulés. Rapidement, le, le défi d'Internet Explorer était immense pour moi. C'était vraiment très compliqué d'arriver à tester Explorer sur une machine virtuelle avec Windows et puis des, des outils comme Selenium. Donc, faire rouler les tests qu'on vient de voir là sur Explorer de façon automatisée, c'est un, un gros défi. Euh, les images ou les, les, les, euh, les machines virtuelles fournies par Microsoft changent à chaque quelques mois ils ont des, des, des capacités différentes, c'est vraiment un cauchemar, mais on a réussi à quand même faire avec. Un des défis, euh, un des, un des défis qu'on a eu, c'était plus tard dans le projet avec les 50-60 tests automatisés qu'on avait, c'était quand même moi qui les roulais sur mon ordi. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Et puis, dans les prochaines phases de la STM, on va mettre en place ce qu'on appelle un serveur d'intégration continue, donc qui va automatiser tout ça. On fait un changement dans le code. Il y a un outil qui va rouler tous ces tests-là. Je vais vous montrer un screenshot de l'outil qui s'appelle Jenkins, et qui va donc nous dire, ben, mettons que ça prend 45 minutes, une heure, deux heures, peu importe. Il va rouler les tests sur le code qu'on vient de comité sur notre système de versionnage. Et il va nous dire plus tard, « Mais bon, le code que tu as, as, as soumis, il ne marche pas ou il marche. » Donc, ce n'est plus un être humain qui va aller cliquer sur « Tester ceci, tester cela ». Dans les prochaines phases, moi, ce que j'aimerais voir, ça serait, euh, par exemple, que, que cet outil-là, si c'est possible de le faire, prenne une capture vidéo de ce que je viens de vous montrer là. Donc, si un, si un commit qu'on fait ne fonctionne pas, on peut aller voir pourquoi, après, à quel moment exactement, ça casse. Quelques avantages rapidement, très, comme je disais tantôt, vraiment très peu de régressions ou de bugs se sont rendus en production, Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours, mais c'était vraiment gérable. Euh, Il était découverts tôt dans le processus. Un défi, c'était justement la batterie de test qui est devenue trop longue. Donc, je lançais mes tests, ça me prenait des fois une heure et demie, deux heures. C'est sûr qu'il faut l'automatiser avec un système d'intégration continue si c'était à refaire, mais on a mis en place ce système-là, peut-être un peu tard, mais on l'a mis en place. Je vais parler rapidement aussi de l'infrastructure et la performance. Euh, le site, oui. Ah, ben vas-y. Juste, euh, oui, oui, vas Juste mettre en contexte parce que c'est quand même, un des gros enjeux. C'est rare qu'on peut travailler sur un projet qui a autant d'utilisateurs réguliers. Euh, je pense que tout le monde dans la salle est un utilisateur de la STM. C'est un site euh, pour lequel, je pense, on peut prévoir qu'il y a des périodes de pointe, par exemple, euh, le matin puis le soir, mais il y a aussi tellement de périodes de pointe qui peuvent arriver sur le site à des endroits qui sont imprévisibles plusieurs fois par année, euh, lorsqu'il y a des, des changements de service, des interruptions de service. Donc, on peut envisager des pointes qui sont tellement difficiles à prédire, des patterns à pré, à d'utilisation qui sont difficiles, sans parler non, non, non plus des choses qui peuvent arriver de façon, euh, pas régulière, mais des, des, des, des états d'urgence ou des, des choses qui affectent la, la sécurité publique. Donc, ça a été vraiment un enjeu important, puis les, la barre était assez haute là, au niveau des tests, donc euh, je pense que barre va parler un petit peu de comment on a... Comment on a on a navigué là-dedans. C'est ça. Donc, une partie des tests importants pour nous, c'était justement le, le site peut fonctionner très bien sur mon ordinateur local de développement, mais l'infrastructure de la STM, c'est des dizaines de serveurs, c'est une équipe dédiée, c'est euh, des exigences comme euh, par exemple des centaines de milliers d'utilisateurs euh, par jour sur le site, euh, des centaines d'utilisateurs à la même seconde qui vont aller, euh, sur, aller sur une page. Euh, et puis des, des exigences assez précises sur la mise en cache, aussi l'information critique, comme par exemple euh, le fait qu'une ligne de métro soit en panne, ben, ça peut pas rester en cache une, 20 minutes cette information-là. Il faut que ce soit mis en jour très, très, très euh, de, de façon fréquente. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un système où on a on avait une, deux niveaux de mise en cache, 60 secondes pour l'information critique et puis une demi-heure pour l'information non critique, comme par exemple, vous avez des billets gratuits pour chez Haga, Ben si ça, ça, ça prend une demi-heure avant d'être publié sur le site, c'est pas trop grave. Alors, on a mis en place ces balises-là et on a commencé des tests de charge avec des données approximatives. On s'est dit qu'il va y avoir peut-être une vingtaine, une trentaine de pages qui vont être euh, frappées par minute par notre euh, système de mise en cache qui était Varnish. Donc, Drupal, en fait, reçoit pas tant de trafic que ça. Le trafic, il s'en va sur un, un ordinateur dédié avec euh, l'outil Varnish qui va lui, qui va lui répondre euh, aux, aux requêtes du client. Puis, quand la cache de Varnish est expirée, il va aller frapper Drupal. Donc, Drupal reçoit à peu près, nous avons calculé une trentaine de, de requêtes par minute. Donc, au départ, la, la, la solution que, que j'avais préconisée, c'était de ne pas activer la cache de Drupal, parce que la cache Drupal, euh, si on l'activait, il fallait la, la rafraîchir à chaque minute. Puis de toute façon, Varnish frappait Drupal à chaque minute quand même. Sauf que c'était un mauvais calcul. Euh, dès qu'on est allé en production avec 25 d'utilisateurs, le site a planté. En fait, on avait mal, on avait mal pensé au nombre de pages qu'elle est frappées. C'était de l'ordre de 150-200 plutôt que de 30. Alors, très vite, on est retourné à la planche à dessin avec la cache et puis on a mis en place, euh, on a activé la cache Drupal pour 30 minutes et puis ces parties précises du site, par exemple, les euh, l'état les, les, les, les de service métro, aussi les formulaires avec des tokens de sécurité qui ne peuvent pas être mis en cache, uniquement ces parties-là n'étaient pas cachées du tout jamais et puis étaient, euh, étaient fournies au site via JavaScript, via AJAX. Donc, on a c'était finalement la seule solution viable. L'idée de ne pas activer la cache était basée sur une fausse, euh, des, des fausses données de base qui étaient, on, on pensait qu'il qu y avait 30, 30, 50, 40 pages par minute être, euh, qui, donc, sur, sur lesquelles il y allait avoir des requêtes, mais il y avait beaucoup plus que ça. Oui euh, c'est sûr, c'est une des leçons, euh, je pense, qui est importante à, à tirer de ça, c'est que quand on fait des tests de charge ou des tests sur un site, ce n'est pas tous les sites qui doivent suivre la même méthode. Donc, si on teste sur un site, par exemple, un de nos clients, euh, c'est le CHUM, ben, la page d'accueil du CHUM, c'est la page d'accueil du CHUM pour la majorité des gens qui y vont. La STM, la page d'accueil, surtout sur mobile, il n'y a pas une personne qui va se rendre au même moment du même point A au même point B. Donc, toute la notion de cache au niveau de l'accueil est, est pratiquement évacuée parce qu'il faut que toutes les données soient calculées en temps réel. De là, justement, l'importance au niveau du mobile d'aller vers une solution qui était plus près des API, qui était plus performante et qui était à plus bas niveau que de, de, de, de loader Drupal à chaque, à chaque page qu'on allait charger. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, retenir. Là, quand vous faites des tests, prenez en contexte de façon, euh, de façon concrète, donc avec des entrevues ou avec, euh, avec une visualisation même sur le terrain, c'est quoi le… comment l'utilisateur, c'est quoi le pattern d'utilisation des gens c'est Guillaume, notice admin, qui disait aussi que c'est, d'un point de vue de reproduction de tests de charge, ben de, de mesurer 1000 euh, requêtes différentes qui proviennent du même utilisateur, mais ben ça a tout autre impact que de mesurer euh, mille utilisateurs qui font chacune une requête différente. Donc, aussi un autre défi qui est à relever. Merci, Nico. Euh, je mentionnerais peut-être, il y a... Une, une chose qu'on n'a pas mis en place dès le début sur le site de l'ASTM et puis qui a été, euh, dont on a beaucoup discuté chez TP1 puis qu'on aimerait mettre en place graduellement, c'est le concept de DevOps, donc de simuler l'environnement de production pendant les tests de charge locaux. Euh, donc, tout simuler en fait euh, au complet. D'ailleurs, là-dessus, il y a une présentation tout de suite après celle-là sur Chef qui est un des outils qui permet de faire ça. Donc les, les tests ont, sont appelés à être de plus en plus performants. Euh, je pense que euh, dans les prochaines étapes du projet, dans les prochains projets, on va mettre en place l'intégration continue, le DevOps, pour justement simuler de, le plus pro, de façon la plus proche possible qu'est-ce qu'on va avoir en production. Rapidement, je vais mentionner la, les contributions à la communauté Drupal. Euh, bon, c'est sûr que... Travailler avec Drupal, c'est pas juste utiliser un, utiliser un logiciel gratuit, c'est de participer à des événements comme ceux-ci. C'est aussi de, quand on a des problèmes avec des, euh, des systèmes existants, c'est de, de les publier le plus possible, même si c'est un peu plus long. On voit qu'on gagne ce temps-là, après quelques mois, parce que la communauté, souvent, va réagir à ce qu'on publie, va nous faire trouver des bugs. Et puis, finalement, on travaille, on travaille en commun avec d'autres personnes. Donc, une participation à 100, une centaine de issues sur Drupal.org, une trentaine de patchs soumis euh, sur Drupal 7 et même Drupal 8. Parfois, même si on ne travaillait pas avec Drupal 8, on, euh, cert certains des patchs qu'on voulait soumettre à Drupal 8, bien, Drupal, il y a une politique de les soumettre à Drupal 8 avant. Donc, c'est ce qu'on ce qu a fait un blog technique euh, et puis juste un truc que j'aimerais mentionner qui, qui, qui illustre bien l'avantage de contribuer à la communauté. Il y a un module qui s'appelle « Representative Image » qui euh, donc va prendre une image représentative de n'importe quelle entité dans Drupal dans le but de l'afficher avec un post Facebook. Il n'existait pas exactement ce qu'on voulait, alors, le, le, le code que j'aurais fait de toute façon pour le site STM, au lieu de le, au lieu de le faire de façon privée pour la STM, je l'ai contribué à la communauté. Et en dedans de quatre heures, il y a un, euh, un utilisateur de, euh, de la firme NBC à Chicago qui, qui m'a écrit, qui m'a dit, c'est exactement ça que je cherche. Je vais participer avec toi à la, au développement de ce module-là. Et donc, ça a libéré du temps de développement pour faire autre chose, d'une part. D'autre part, c'est du code qui est utilisé maintenant par une centaine de personnes. Alors, ça, c'est juste un exemple de, de vraiment l'avantage, puis de voir à long terme quand on contribue à la communauté. J'aimerais passer la parole à Nicole de l'ASTM, qui, euh, qui va parler du, de la gestion de changement à, à l'ASTM. Comment Drupal a affecté la façon de faire à l'ASTM, si ça ne te dérange pas en termes de volume aussi de trafic sur le site de la STM, là, euh, j'ai regardé ce matin, on a évidemment, quand les quatre lignes de métro tombent, euh, beaucoup de monde euh, qui sont pas contents, qui viennent sur notre site, et euh, le pic qu'on a eu depuis le lancement du site, c'est euh, euh, 9 000 requêtes en une heure euh, lors d'une panne de métro, fait que ça fait quand même un volume assez intéressant. Le site s'est très bien comporté, et puis euh, il arrive des fois qu'on a plus que ça fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines, ce va en avoir d'autres pas de métro. Euh, non, <rire> je suis réaliste. <rire> euh, moi, je voulais penser. Euh, je, je sais qu'on on a parlé beaucoup de l'aspect technique de Drupal, mais je voulais prendre un petit moment pour euh, expliquer ce que ça, ce que, ce que ça a eu comme changement au niveau des processus à la STM. Alors. Euh, avant le site web, euh, c'était évidemment, il fallait connaître euh, HTML pour euh, faire des changements dans le site web. Donc, c'était entre les mains d'une personne très technique qui était super bon, mais il euh, y avait euh, celui qui s'occupe du, du web. Euh, Est-ce que ça a changé, Drupal, parce que les gens maintenant, on a distribué la, la contribution de contenu. Donc, on a tous nos conseillers en communication qui peuvent maintenant bâtir leur propre page dans Drupal et euh, ce que ça a fait, c'est que le, le site web est devenu euh, le bébé de plusieurs personnes à l'intérieur de la STM. Ça a changé les processus, ça a demandé de l'adaptation de la part des gens, mais le site web est devenu comme au centre de nos communications. Les gens ont pris connaissance de l'importance que ça avait par rapport à, pour, pour nos clients. Et puis, c'est maintenant un outil qui, euh, ben, qui est cher au cœur de, de plusieurs personnes. Donc, le fait que les gens peuvent, même s'ils ne sont pas techniques, euh, grâce à Drupal, contribuer à... à à produire du contenu dans le site, ben, ça, ça a été euh, un changement positif et important pour, euh, pour la STM, au-delà de la technologie.